Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le euh, SOSRP des taurennes et on va euh, partir sur déjà pourquoi jouer taurennes et qu'est-ce qu'on peut faire avec les taurennes. Et eh bien les taurennes, c'est une race euh, déjà tout simplement fondatrice de la horde, alors quand on dit fondatrice de la horde, là vous allez me dire bah non c'est pas vrai c'est que les orques, à limite les ogres qui ont fondé la horde. Quand on parle de fondateur de la horde, on parle de la horde moderne, c'est à dire la horde de Warcraft 3. Les orques, les taurennes et les trolls Darkspear, les trolls sombre lance, sont les fondateurs de la horde moderne. On, fond, euh, on fondait Orgrimmar, fondé euh, du Rotar et on conquis les Barents pour la horde. En l'occurrence les taurennes, c'est une race super intéressante qui partage beaucoup de traits communs avec les elfes de la Nuit qu'on a déjà fait en vidéo. Puisque les deux cultures s'inspirent des cultures des natifs américains, du nord plutôt, hein, Amérique du nord, Amérique centrale plus que vraiment Amérique du sud mais euh, ce qui fait que alors pour les ailes de la nuit parfois c'est plus toujours aussi visible pour beaucoup puisque c'est mêlé avec les la culture japonaise et euh, un peu de culte, nimbé de culture celtique pour ce qui est des tauren là on est euh, à fond dans le, euh, le grand chef euh, <rire> c'est vraiment full euh, amérindien et donc eh bien, les taurennes, c'est une race qui est super intéressante parce qu'un petit peu à l'image des orques de Warcraft 3, j'en ai parlé dans ma généalogie sur les taurennes. les taurennes, en fait, globalement, sont les minotaurs de l'univers de Warcraft. Et les Minotaures, dans beaucoup d'univers de Warcraft Fantasy, sont des créatures inspirées de la mythologie grecque, à savoir euh, sanguinaire, une race, on va dire, plutôt antagoniste. Et avec Warcraft 3, globalement, on est sur des ra une race qui est le, le monstre, de, par, par l'apparence, on se dit que c'est le monstre... En plus ils sont carnivores les taurennes, hein, donc euh, dans l'idée euh, on, va, on va bouffer des gens et tout. Et au final, eh bien, avec les taurennes, ce qui est super intéressant c'est que malgré cette, euh, ce côté c'est le monstre, en fait quand on va plus loin on se rend compte qu'ils ont une culture super intéressante, qu'ils sont très pacifiques, mais ils savent, euh, si Vispassem ben hein, ils savent que pour avoir la paix eh bien, il faut se battre, et ils se battent extrêmement bien les taurennes. Alors évidemment dans euh, World of Warcraft, c'est un jeu où globalement il doit y avoir un équilibrage et donc toutes les races ont les statistiques quasi équivalentes de dire « Non c'est pareil, les races, on s'en fout, ils ont quasiment toutes les mêmes, les... Toutes les mêmes statistiques. » Du coup, on ne se rend plus compte de ce qu'est un torrent. Je vais juste vous rappeler un truc très simple. L'unité ultime de Warcraft 3 de la Horde pour l'Alliance, c'est les Chaucheurs de Griffon nains. Pour ce qui est de la horde, c'est les taurennes. Ce sont les guerriers taurennes. Ça rigole pas du tout, un Torren. Et même dans le jeu, la taille des taurennes est plus petite. C'est parce qu'il faut nerf le, le, le bestio. Mais les taurennes, ça se bat très fort. Et donc... Eh bien, les torrents globalement c'est ça, c'est la force tranquille. Mais quand elle quand elle démarre, eh bien, euh, elle ne, on n'a pas envie de la, la voir nous emplafonner. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec les torrents. Alors, je dirais attention à erreur qu'on peut voir pour les torrents. Il y aura des choses à faire au niveau aspect, au niveau aspect peau, visage, tout ça. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire. Tout est ok. Il n'y a pas de problème ou de, de truc vraiment unique là dessus ça fonctionne très bien n'hésitez pas à mettre des peintures vraiment les peintures de guerre tor euh, torren elles sont superbes euh, elles fonctionnent très très bien c'est superbe. après sans peinture ça marche très bien aussi hein. mais euh, je veux dire les, les peintures sont très très belles. et en fonction de la couleur ça peut euh, ça peut marcher je vais rester sur celle là pour un cas particulier que j'attaquerai après et qui a fait l'objet d'une vidéo en particulier à savoir le, le débunkage des torren paladin mais pour ce, qui est des, pour ce qui est des couleurs et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, un point que je veux aborder sur les taurennes, c'est les armures. Beaucoup de joueurs taurennes jouent des taurennes comme n'importe quelle race. Et donc on a des armures absolument abominables pour des taurennes. Euh, évidemment, l'armure torren la plus représentative des taurennes, bah, c'est son armure ancestrale. Hein, celle qu'elle récupère suite, avec la suite de quêtes et d'eau. Et vous avez le gros totem dans le dos et tout, et ça marche très bien. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez vous battre avec un, un totem en arme à deux mains, euh, c'est la quête de Bane à la 10.0.7 de Dragonflight. Donc, il faudra aller à Valdraken pour pouvoir la faire. Et elle est super. Et elle revient vraiment bien sur ce que sont les torrents. Mais donc. Armure ancestrale plus l'armure de Bane, ça vous donnera pas mal de, de transmots sympathiques. Mais pour ce qui est des taurennes, du coup, l'armure, je vois beaucoup trop de taurennes. Et c'est pas les paladins, hein, parce qu'on parle beaucoup des paladins là-dessus, mais les guerriers, les voleurs, les mages, tous, tous, ils ont des armures dégueulasses. Les taurennes, c'est globalement des armures de cuir, c'est très peu d'armure. C'est une race qui est très proche de la nature, qui veut qui vit dans les grandes plaines, etc., ou dans les montagnes aussi, accessoirement. Mais euh, du coup, c'est une race de chasseurs qui, se vit, qui vit de la culture, enfin, de la, de la récolte et de la chasse. Donc, les, le côté euh, énorme armure en plaque et tout sur un tauren, c'est non <rire> C'est non hein les, les, les tauren noirs, là, en armure lourde de dingue, avec le bouclier de Burning Crusade, là, euh, de, le rempart d'Azinote, tout ça... C'est non, c'est pas Torren. Si vous voulez, un truc comme ça, vous jouez Nain sombre fer, ça marche très bien. Mais, euh, mais pas, euh, pas Torren. En fait, un Torren, moins vous avez d'armure, plus vous ressemblez à un Torren. <rire> c'est con, cool, hein Mais la plupart des Torren ont peu d'armure, en fait. Et, et d'ailleurs, ça peut être un des trucs intéressants, c'est qu'il y a des, des transmos chez les tauren qui vont normalement, sur pas mal de races on s'en fout, sur les torrens vont très bien fonctionner. C'est notamment les ceintures, notamment les poignets, notamment les, les jambières qui vont énormément habiller. Et éviter les épaules en torrens malheureusement parce que c'est dégueulasse. Leurs épaules sont gigantesques, les épaulettes sont gigantesques et du coup ça rend vraiment vraiment pas bien. Donc euh, éviter les épaulettes aussi sur les torrens malheureusement parce que bah... En fait vous passez plus les portes. Hein. Euh, et d'ailleurs un tauren sur monture ne passe pas forcément les portes euh, au, de, de manière <rire> vraiment littérale. Quoi. Vous ne pouvez pas rentrer dans certaines portes avec le torrent en monture. Mais euh, de manière, sans se figurer, quand vous avez des épaulettes qui font 15 km de large là.. Euh Enfin, imaginez-vous, enfin, vous ne pouvez pas passer une porte comme ça, <rire> c'est compliqué. Donc, euh, évitons ça, évitons ce genre de choses, c'est vraiment le, le piège dans lequel beaucoup de joueurs tombent, je trouve, avec les torrents. Donc, il fallait que je consacre ça. Pour ce qui est des noms, pour ce qui est des noms des toraines, est ce que je peux vous conseiller, puisque que c'est... Globalement, euh, alors souvent il y a pas mal de noms qui ont totem dans leur nom et à l'heure actuelle on ne peut pas avoir un nom composé, mais avec Total RP vous pouvez mettre votre nom composé. Mais euh, bien sûr des trucs qui finissent par totem ça marche très bien, sinon ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement euh, vous inspirer en fait des soit de peuples euh, natifs américains, soit de, de la mythologie amérindienne, vous pouvez aller chercher pas mal de trucs là-dessus. Il y a des très belles choses à faire. Euh, ou aussi, pourquoi pas, après, encore une fois, la même euh, astuce que j'utilise, c'est euh, votre pseudo que vous mettez à l'envers, vous faites un anagramme de votre pseudo, et parfois, ça peut faire des trucs assez cool. Euh, donc, pour ce qui est du tauren on va pouvoir attaquer les classes, maintenant que j'ai fait tout ça. Euh, par exemple, ça, pour un tauren c'est dégueulasse. Hein. Non, non, hein, les, les armures de plaques comme ça, pour un tauren j'en parlais, c'est non. Euh, guerrier tauren, Alors, je parlais du fait que, pour les nains et pour les orques, que le guerrier avait été euh, vraiment inspiré et basé sur le grunt orc et le roi de la montagne nain, la troisième grosse inspiration du guerrier pour l'identité de la classe guerrier, c'est le chef tauren et euh, le guerrier tauren. Tout ce qui est gros clap de zone, tout ce qui est euh, grosse euh, endurance du romal, tout ça, tout ça, ce qui est euh, l'espèce de... de, de enfin, les, certaines attaques à distance du guerrier, le, beaucoup vont être inspirés aussi du chef et du guerrier tauren donc le guerrier tauren ça fonctionne très bien euh, malheureusement alors le tank marche bien le truc c'est la difficulté comme pour les transmo ça va être le bouclier pour trouver un bouclier qui fasse quand même tauren il euh, y en a bien sûr il y en a éviter les grosses plaques d'acier aller plutôt chercher un truc en cuir ou euh, bah, un truc un peu plus tribal on va dire un peu plus sauvage que vraiment une grosse porte, <rire> plus, plus qu'une porte de prison là où bouclier en, en plaque euh, en, en, en, en acier, en acier trempé, non on évite ça sur un Torren. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le, le War Arm du coup Torren, puisque avec euh, la 10.0.7 10 vous avez maintenant l'accès au Totem, le truc qu'on attend depuis 18 ans dans World of Warcraft de pouvoir se battre comme à Warcraft 3 avec euh, les, les guerriers taurènes se battaient avec des gros totems comme vous l'avez vu dans la vidéo d'intro euh, de World of Warcraft Vanilla et bien ça y est c'est enfin faisable euh, c'est ça considérer comme une masse à deux mains donc euh, bah, malheureusement en Fury vous ne pouvez pas l'avoir c'est uniquement arme à deux mains et euh, une unique arme à deux mains vous ne pouvez pas avoir deux, deux, deux totems dans les mains donc uniquement arme malheureusement pas en War, en, enfin, pas en prod du coup ni en Fury. donc le guerrier tauren arme là-dessus fonctionne très très bien, mais ça ne veut pas dire qu'en fury vous ne pouvez pas le faire. Euh, les tauren généralement en armes, bien sûr, peuvent tout avoir, euh, des épées, des masses, tout ça. Mais généralement les tauren, on voit plus de la masse avec notamment les totems, des grosses armes contendantes, ou des haches. Le chef euh, tauren se battait avec une euh, espèce d'immense halbarde euh, qui était vraiment une hache avec une lance au bout. Donc la lance, la hache, la masse, ça fonctionne très bien. Des épées pour des torènes, pourquoi pas Mais essayez d'être plus sur de l'épée euh, J'ai envie de dire euh, Tribale Plus que vraiment une épée d'acier trempé encore une fois Mais euh, l'épée peut fonctionner même si c'est pas forcément L'arme culturelle la plus euh, La plus prononcée Chez les torènes. Donc globalement voilà là dessus tout fonctionne après Toutes les spées fonctionnent a pas de problème Pour ce qui est du chasseur Alors pour ce qui est du chasseur évidemment, les torènes. Euh, et je vais inclure le voleur aussi là-dessus. Le chasseur et le voleur, c'est à peu près la même, euh, le même, euh, la même idée. Sauf que vous êtes une un peu plus distance, l'autre un peu plus corps à corps. Mais le chasseur et le voleur des torrens, vous êtes vraiment dans l'idée des euh, bah, du chasseur en fait. Hein. Vous êtes là pour, euh, pour débusquer des proies, vous camoufler, aller traquer euh, des codos ou d'autres bestioles. Pour euh, récupérer, parce qu'il y a le respect de la nature, donc on récupère tout. Euh, dans euh, la proie donc euh, les, les os vont servir d'armes euh, et vont servir aussi de pièces pour les tentes et pour la manufacture le cuir va être récupéré pour en faire des tenues des protections, des tentes, etc euh, potentiellement les défenses pour en faire aussi des armes et des arcs et derrière la viande on va la bouffer Parce que je rappelle les taurennes sont carnivores je sais qu'on se dit bah c'est de des vaches donc c'est herbivore non et je vous rappelle que le Minotaur mythologique il bouffe des gens en fait hein, euh, et donc les torènes, minota... enfin, pour le coup sont omnivores, ils bouffent de tout, de, de, de, des fruits, de, des graines, de l'herbe, mais aussi beaucoup de viande. Puisque la culture torène se base sur le codo. Le codo c'est justement la bestiole, c'est le bison en fait hein, des natifs américains, pour les torènes, c'est le, la bestiole. Alors la différence c'est que eux c'est pas juste de la chasse, ils font aussi de l'élevage. Et ils vont en récupérer. Et les codos morts vont encore une fois, bah, la viande va être récupérée pour la bouffe, la peau pour le cuir, etc. etc. La petite différence, un truc d'ailleurs que je vais évoquer maintenant, que j'aurais pu faire avant mais je le fais maintenant, beaucoup vont se dire, bon bah du coup, c'est aussi la monture terrestre des tauren. Un point que vous pouvez encore retrouver dans le manuel de Vanilla, si vous voulez, la source, euh, qui n'est pas présent en jeu, mais dans le manuel de Vanilla, donc qui date de l'alpha-bêta de, de World of Warcraft, et eh bien les tauren à Vanilla étaient la seule race qui n'avait pas de monture terrestre. Étant donné leur gabarit, il y a peu de montures, il y a peu d'animaux qui peuvent les porter. Et le kodo ne fait pas partie des animaux pouvant porter un tauren. Donc le kodo, eh bien, c'est une monture parfaite pour les orques. Comme dans Warcraft 3, mais pas pour les tauren. Les tauren ne, ne, ne montent pas des kodo. C'est un truc qu'il faut... Oui, je sais, hein, dit comme ça, c'est bizarre. Et en fait, à Vanilla, ce qui était prévu, c'est le délire de la monture des warguns, c'est-à-dire que euh, les taureaux, enfin les tauren, pardon, avaient un, une, un racial spécifique en monture, qui était en gros, au lieu du ventre à terre et de marcher à quatre pattes comme les warguns, c'est qu'ils couraient super vite, en fait ça c'était le côté euh, tauren euh, qui, se, qui se déploie très très vite. Ça venait aussi du chef tauren de Warcraft 3 qui avait l'aura d'endurance et qui permettait de courir très très vite. Et en plus bah, leur superficie, leur, leur, leur, leur gabarit, leur, leur, leur taille, leur poids fait que bah, aucune monture terrestre ne peut, enfin quasiment aucune monture terrestre peut les, peut, les, peut les porter et encore moins de monture volante hein, évidemment. Par exemple, une wiverne en monture volante pour un taurenne, c'est non. <rire> On pourrait dire ah bah oui, machin, non, ça ne marche pas. Par contre, évidemment, ces animaux là fonctionnent très bien en pète du chasseur, c'est ça, c'est pour ça que j'en parle. Évidemment, un codo ou une wiverne en, en pète pour un chasseur fonctionne très bien. Les artenaires fonctionnent très bien aussi. Les trotteurs des plaines, tout ça fonctionne très bien également. Toutes les bestioles des barens, hein, globalement, les raptors, les coyotes, tout ça fonctionne très très bien pour un taurenne. En pète. Et là, vous allez me dire, bah du coup, en monture terrestre, malga, euh, qu'est-ce que tu prendrais pour un tauren C'est compliqué, c'est très compliqué. Vous avez, euh, vous avez certaines montures. Je pense au, je sais plus si on peut, on peut porter les euh, les bestioles de Draenor là, les, les, les gros, euh, justement les kodo un peu de Draenor là. J'ai un trou comme ça. C'est le Talbuk qui m'empêche de le dire, mais c'est pas les Talbuk. Euh, J'ai oublié le nom espèce de, de Banta, là de, de Drainer, parce que vous avez, euh, vous avez ce genre de bestiole potentiellement qui peut soulever du torrent mais il y en a très peu, vous avez les mammouths de, du Northrend aussi, d'ailleurs on pourrait vous dire que bah, c'est des Dunkas qui vous les ont filés, tout ça, des torrents de, du Nord, mais globalement bah c'est vrai que c'est compliqué, euh, c'est compliqué à ce niveau là de, de trouver des montures terrestres pour les torrents c'est là où je, je m'avance un peu, mais en moine ça peut être cool parce que vous avez énormément de mobilité, et euh, vous pouvez avoir plus le délire du tauren qui marche très très vite en fait avec le moine je trouve, euh, qui court très très vite. Euh, donc pour ce qui est du chasseur, évidemment on pensera au chasseur survie, chasseur survie qui fonctionne très bien et qui à Légion a été complètement basé sur un tauren à savoir Oroc, euh, ulno rock, -Rock euh, qui peut très bien fonctionner avec la lance tout ça tout ça. Mais aujourd'hui le chasseur tauren, euh, le chasseur survie tauren avec euh, le côté il sort son arbalète, euh, il, fait du... il utilise un grappin pour sauter un peu partout. Ça sur le torrent c'est un peu moins, c'est un peu plus yolo, mais bon, on va dire que ça fait malheureusement partie du gameplay. Et le reste du kit globalement fonctionne très bien sur un torrent mais c'est vrai que le coup du je m'envole avec un grappin façon euh, l'attaque des titans. Bon, <rire> le torrent euh... et d'un autre côté, vous allez me dire, bon, après, c'est aussi des montagnards, hein, les piolets, tout ça, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais mais bon, c'est. Ça c'est un truc sur lequel j'ai un peu plus de mal quoi, le tauren qui fait des. qui fait des acrobaties, alors attention on a tendance à se dire idée reçue, c'est. là pour le coup c'est le tauren voleur avec l'association des nouvelles races classes que j'avais débunké. Les torrents sont agiles hein, faut pas penser que parce que c'est des grosses brutasses, ça se déplace en faisant beaucoup de bruit et tout, non, euh... Et maintenant je peux vous le certifier, j'ai touché un éléphant pour la première fois de ma vie, le truc il fait 6 mètres de haut, ça se déplace, on n'entend rien. Et il a des sabots. Et ça se déplace, on n'entend rien du tout. Donc euh, non, euh, faut pas penser que. Euh, faut pas penser que animal à sabot et gros animal n'a pas du tout d'agilité, n'a pas d'endurance, ne va pas vite, etc. Ça c'est les idées reçues, les plus répandues, donc non. Mais c'est vrai que le coup de l'attaque des titans tauren, c'est un peu étonnant, on va dire, c'est un peu étonnant. Euh, donc au niveau des armes pour le chasseur, Tauren. Alors, l'arc me semble être le plus approprié dans le côté chasse à la, à la, à la mer indienne. L'arbalète, ça peut être une exception, hein, bien sûr, mais l'arbalète, j'ai un peu de mal. Et le fusil, alors vous allez me dire, bah, à Vanilla, c'était le fusil pour les taurennes. En fait, l'idée du fusil pour les taurennes, c'était l'idée que il y avait le fusil pour les nains. Les nains étaient souvent associés en opposition avec les taurennes. Et en fait, les orques n'avaient pas de fusil. Euh, les, les chasseurs, en fait, hordes, n'avaient pas de fusil. Du coup, il fallait un représentant fusil pour les enfin euh, pour les la horde et du coup ils ont mis ça aux taurennes. Mais techniquement techniquement c'est un peu euh, c'est un peu compliqué et il y avait le délire en fait cowboy cowboy contre les indiens où à un moment donné les, les indiens eux aussi avaient des armes à feu et donc ils ont mis les armes à feu mais en fait c'est pas du tout Warcraft et les taurennes avec des armes à feu c'est non hein, genre euh, vraiment éviter éviter éviter. éviter. Ça c'est une des bourdes de vanilla là-dessus où ils se sont tapés un délire. Oh, pff, vous savez c'est des indiens donc les indiens ils ont aussi des fusils. Ouais, ouais, mais non, pas vraiment pour les taurens quoi, c'est pas trop leur délire. Donc euh, on évite, plutôt l'arc, plutôt l'arc euh, pour les taurens. L'idéal ce serait des lanceurs aussi de, de javelots, ça fonctionnerait très bien pour les taurens je pense, mais l'arc, ça fonctionne bien pour des taurens. Évitez les arcs à double lame là, ça ressemble plus à un arc, restez, restez sobre. Cet arc là par exemple, on est déjà à la limite, mais euh, restez sobre sur l'arc évidemment. Pour ce qui est des mages, alors les mages, on évite de tomber dans cette transmo dégueulasse, bien entendu. Euh, pour ce qui est des mages tauren, alors l'association est un peu étonnante. Euh, ce que je vous dirais tout simplement, c'est que en mage, vous avez le mage feu et le mage glace qui peuvent, un petit peu comme pour les orques, être une spé du chaman, en fait. Hein, un chaman spécialisé dans un des éléments, donc le feu pour mage feu, l'eau pour, pour le mage glace, hein, bien entendu. Et pour ce qui est du tauren euh, mage arcane, pensez juste que les deux grands les deux grandes divinités des Thorènes, en plus de tous les esprits, etc., qu'ils rêvèrent, bien sûr, vous avez euh, du coup les... Euh, vous avez donc le soleil et la lune. Euh, Moucha pour la lune et euh, Anche pour le soleil. Dites-vous tout simplement que euh, vous pouvez être dans l'aspect arcanique, beaucoup plus en fait une espèce de, de prêtre de Moucha qui va utiliser de, de, de, de, de la magie arcanique, donc les météores lunaires, etc., et ressembler un peu à une... Sorte de prêtresse des lunes tauren euh, donc dans l'idée, voilà, euh, on évite ce genre de truc. On va plutôt partir sur des robes un peu plus tribales, quelque chose d'un peu plus savage que euh, ces robes du Kirin Tor qui vont pas du tout à un tauren évidemment. Tauren voleur, j'en ai déjà parlé. Je lui ai consacré une vidéo sur deux débunkages parce que le tauren voleur ça fait tilt plein de gens pour rien. Euh, beaucoup ont des idées, beaucoup d'idées reçues concernant euh, les tauren euh, je vous rappelle que les torrens, c'est quand même... Donc, je, vais, je vais juste donc, vous glisser vers l'affiche les... en haut et dans la description, la vidéo de débunkage sur les torrens voleurs. Mais le torrens voleur, bah, euh, on rappelle que les torrens, c'est un peuple de chasseurs. Si vous avez du mal avec le torrens voleur, rappelez-vous juste que les torrens sont des chasseurs. Donc ils sont forcément furtifs, en fait. Quand c'est un peuple de chasseurs, c'est forcément des mecs qui utilisent leur environnement à leur avantage pour débusquer une proie. En plus de ça ils sont extrêmement endurants ils courent très très vite donc et ce c'est un peuple d a, d a, qui vit aussi dans les montagnes dans les, dans les grandes euh, plaines mais aussi dans les montagnes avec les calderas les différentes calderas et les différents massifs donc ça fonctionne très bien les sierras, hein, tout simplement les, les zones montagneuses donc ça, fonc ça fonctionne très très bien il n'y a aucun problème à ce niveau là c'est juste vous êtes plus un tracker tracker corps à corps tracker distance en gros globalement euh... Pour ce qui est de l'outlaw, l'aspect outlaw, donc l'aspect euh, celle-là, euh, le côté je sors mon gun, euh, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Je sais que certains sont en mode Ouais, mais si, il y a le tauren pirate à c'est, Vous savez, il ne faut pas utiliser un mauvais exemple pour. Euh, alli... faut, pour euh, utiliser un mauvais exemple pour essayer de répondre à des gens qui ont un argumentaire euh, biaisé, ce n'est pas la meilleure des idées. Hein. L'exemple du pire par le pire, ce n'est pas bon. Donc euh, le tauren, v... sachant que bon. On va pas se mentir les taurennes, c'est pas des marins hein. c'est pas leur, leur mode de vie c'est pas du tout euh, la mer et la marine donc des taurennes pirates euh... non pas vraiment pas vraiment donc privilégier plutôt euh, assassinat et, euh... et j'ai oublié le nom de l'autre paix <rire> euh, pour ce qui est euh, donc euh, encore une fois ça le côté volard, il y a aussi un truc j'en avais parlé dans ma vidéo mais vous pouvez être euh, vous pouvez être euh, un long coureur les longs coureurs c'est justement les éclaireurs, les, ceux qui vont servir d'émissaire, d'éclaireurs de messagers qui vont aller très très très très vite et qui vont pouvoir envoyer des informations au reste des taurennes et des tribus taurennes. donc ça fonctionne très bien à ce niveau là euh, les prêtres, euh, les prêtres taurennes qui sont arrivés à Cataclyse, j'en ai consacré une vidéo de débunkage sur Paladin mais aussi les prêtres taurennes. donc je vous laisse aller la voir mais globalement vous êtes ça comme je l'ai évoqué soit un prêtre d'Anche, soit un prêtre de Moucha, donc prêtre sacré, prêtre discipline vous êtes beaucoup plus consacré sur Anche, donc le dieu soleil. Du to des tauren, éviter ce genre de robe aussi pour un tauren, c'est dégueulasse hein, euh, robe beaucoup plus tribale, beaucoup plus sauvage que ces merdes là euh, qui vont pas du tout à un tauren évidemment euh, pour ce qui est du prêtre ombre euh, vous pouvez partir sur le côté éclipse le côté négatif de Moucha donc le négatif des lunes hein, le côté un peu plus euh, méchant hein, dans, dans l'idée de, de tauren ça peut très bien fonctionner il euh, y a certaines tribus tauren qui ont un côté, un rapport euh, assez sombre, notamment bah, les grim Totem, hein, les totems sinistres. Donc vous pouvez aussi partir sur une espèce de shadow priest euh, tauren euh, grim totem. Ça peut très bien fonctionner pour les voleurs aussi, hein, qui ont des assassins euh, tauren. Donc euh, ça peut fonctionner à ce niveau-là. Pour ce qui est du paladin, bah, comme pour les voleurs tauren, j'ai vidéo sur le sujet donc je vais pas trop trop m'étendre sur le sujet éviter ces armures dégueulasses encore une fois pour les tauren et juste en apparence bah vous êtes des vous êtes des, ce qu'on appelle des marches soleil donc vous avez un ordre militaire un ordre de guerrier vous êtes des, des combattants du soleil et c'est là où cette euh, je trouve que cette peinture de guerre va être super puisque cette peinture avec la couleur donc vous avez plein de couleurs différentes tout ça qui marche très bien mais celle-là, bah pour un marche-soleil, ça fonctionne super avec le côté, euh, le côté jaune etc., du soleil. Ça fonctionne très très bien pour un marche-soleil. Et vu que ces tatouages sont magnifiques, je vous invite à ne pas mettre d'armure de torse ou alors une qui vous laisse vos bras apparents pour qu'on puisse voir vos très jolis tatouages. Bien justement, et pour le côté marche-soleil. Si vous vous je sais que ça va être compliqué de trouver de la transmo en paladin tauren. Il faut absolument l'armure ancestrale et vous pouvez faire un petit peu de mix avec. Essayez de prendre des armures qui vont être le moins, enfin, celles qui font le moins plaque possible et qui surtout vont recouvrir, vont recouvrir l'entièreté du corps. Essayez des armures un peu aérées, les armures de vanilla là-dessus peuvent assez fonctionner, sachant que pour les taurennes notamment les bottes et tout, bah, vont être coupées en deux, donc ça peut passer un peu plus facilement et vous pouvez faire justement des... Au niveau de transpogrification, il y a des choses à faire, mais éviter le côté euh, canette, euh, le côté euh, boîte de conserve pour un tauren, il faut éviter encore plus pour un paladin, s'il vous plaît. Euh, mais voilà, ce genre de tatouage peut très bien fonctionner pour un tauren paladin. Et euh, voilà, je vous laisse aller voir la vidéo de débunkage du tauren paladin si vous trouvez que ça n'a aucun sens, tout comme pour les tauren voleurs. Tauren druide Alors, je vais vous parler du canon officiel et vous dire pourquoi c'est débile globalement, les taurennes, c'est une race qui a toujours été très liée à la nature. Depuis Warcraft 3 et son existence, son origine, c'est toujours une race qui a beaucoup de connexion avec la nature, le respect profond de la nature sauvage, tout ça, tout ça. Donc en soi, en fait, quand arrive Vanilla et que le tauren druide arrive, certes, il n'y avait pas de torrent druide à Warcraft 3, mais en soi, est-ce que c'est choquant Absolument pas. Le problème, c'est qu'à Vanilla... Plutôt, plutôt que dire, bah en fait, à War 3, il n'y en a pas, mais c'est juste qu'on n'avait pas toute la culture torrent, et que des torrents droids, bah ça existe depuis longtemps, personne n'aurait été choqué. Ils ont été nous pondre une explication à la mort moelle-neu pour justifier pourquoi il n'y a pas de torrents droids la, dans War 3, mais il y en a dans Vanilla Et l'explication est dégueulasse Elle a été réactualisée, d'ailleurs, avec Chronicle 3. C'est de dire qu'en fait, bah, les torrents droids... En fait c'est Malfurion qui a appris aux tauren après la bataille du Mont Ijal, et eh bien il, pour remercier les tauren, il leur a appris euh, comment utiliser les pouvoirs druidiques pour qu'ils puissent le faire. Et du coup, euh, je crois que c'est Amul, Amul euh, non Amul Rune Totem c'est le, cha le chaman ah, Je confonds toujours le, le, maître, le seigneur, le chef chaman tauren et le chef druide euh... Je sais plus lequel... Non c'est Amul, c'est Amul le druide il me semble, je sais plus, euh, on, va, on va passer, vous me direz dans les commentaires si je me suis trompé ou pas, euh, mais vous avez du coup, je crois que c'est Amul, Amul si vous préférez, le chef des druides qui en fait a été formé en l'espace de 3 ans puisque c'est après Frozen Throne. Donc après Frozen Throne, en 3 ans, eh bien il a Malfurion a formé Amule et on a fait un druide. Et le mec, il était apparemment très très doué parce qu'il est directement bombardé archidruide. Ben oui, il fallait un pendant pour les Tauren, il fallait un archidruide aussi pour les Tauren. Donc c'est lui catapulté comme ça, parachuté direct archidruide. Ils avaient juste à dire bah ben en fait, les Tauren, ils connaissent le druidisme depuis très longtemps et c'est pas les elfes de la nuit qui ont appris à ces sauvages comment s'en servir. Et du coup, Amul, bah, il était déjà archidruide il y a longtemps. Mais non, il a fallu qu'ils justifie ça en mode, bah non, ça fait que 3 ans qu'ils sont. Et c'est nul à chier comme explication. Alors Chronicle 3 est un peu revenu dessus, puisque bah, avec l'explication des Orocs, bah en fait, le druidisme chez les tauren, en fait, il a 10 000 ans. Du coup, euh, globalement, ce qu'ils ont justifié, c'est bah en fait, oui, les tauren, ils connaissaient le druidisme il y a très très longtemps, mais globalement, ça s'est perdu. Et merci Malfurion qui a relancé le druidisme chez les tauren. Vous pouviez euh, tout à fait.. Euh... Pour une fois, euh, Redcon cette merde, c'était pas un problème. Hein, c'était vraiment pas un problème. Parce que là, ça fait vraiment... Euh, oh là là, les, les, les savants Elves de la Nuit qui apprennent assez sauvages comment se servir du druidisme. C'est non, hein, vraiment, c'est pas terrible. Donc, euh, vous pouvez tout à fait vous dire que vous êtes un druide depuis des années. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Les druides taurènes, c'est tout à fait pertinent et tout à fait compréhensible. Il n'y a pas de problème. Et encore une fois, quel que soit l'aspect, euh, druide ours... Druide Farouche, Druide Restauration, les trois fonctionnent très bien en druide, que ce soit femme ou homme. Encore une fois, il n'y a pas de différence contrairement aux elfes de la Nuit. Euh, pour ce qui est de l'équilibre, évitez de vous transformer en chouettard, c'est pas ouf, je trouve. Euh, essayez de trouver le glyphe astral, et là vous êtes beaucoup plus de l'ordre du prêtre de Moucha également. Là où prêtre ombre était peut-être un peu de manière assez vénère, le druide, le druide, vous avez un peu moins le côté magie noir, on va dire, en druide équilibre. Voilà pour ce qui est des tauren druides. Pour ce qui est des chamans, alors il y a deux options pour les chamans tauren. Soit vous êtes juste un chaman tauren, donc quelqu'un qui veille sur les esprits. Tous les esprits, pas que les esprits élémentaires, parce qu'on associe toujours le chaman aux esprits élémentaires. Mais encore une fois, le chaman et le druide sont très très très très très très très très très très très très très très très très très proches. Si ce n'est la même chose, et que c'est juste une représentation un peu différente, une spécialisée dans les esprits naturels, l'autre dans les esprits élémentaires mais globalement vous êtes à peu près la même chose donc soit vous êtes juste un, un chaman euh, tauren classique euh, esprit du feu, de la terre, machin tout ça soit vous êtes un chaman un peu plus spécifique et qui peut aussi partir dans le côté prêtre c'est euh, le, les marcheurs des esprits le marcheur des esprits c'est une unité dans Warcraft 3 euh, qui a été reprise, notamment euh, Corne d'Ebène et Bissian est un marcheur des esprits euh, au rock, mais c'est le même délire, et les marches il y avait euh, Bovan, Bovan totem je crois que c'est Windtotem, totem de vent, euh, qui, était, euh, qui était également euh, qui est le plus connu des marcheurs des esprits euh, Toren de Warcraft 3, non au rock, et qui au final, eh bien, euh, sont des mecs qui se servent de porte-parole de porte l'au-delà vers les morts, etc., qui vont... Parler, il va y avoir, ils vont pouvoir avoir ce côté très astral, ce côté on se plonge dans des méditations vers l'au-delà, on entend les esprits nous murmurer des choses et on va servir de conseiller spirituel et conseiller politique, et culturel, au chef généralement, puisqu'on a un rôle tellement important dans la culture torène que généralement ce sont des personnes avec une fonction qui leur donne un statut assez privilégié dans, chez les, chez les torènes, chez les tribus torènes. Les druides hein, là-dessus à ce niveau-là, donc moi personnellement, je vous conseillerais bien sûr de partir plutôt que sur le côté marcheur des esprits pour le chaman tauren puisque euh, vous êtes vraiment euh, là-dessus, vous c'est vraiment propre à la culture tauren contrairement au chaman classique orc et tout. Parce que le chaman tauren c'est vraiment euh, ça, ça, marche vraiment très, très, très, très bien. Et, et je vous rappelle d'ailleurs un petit truc. Les orques et tous les chamans ont des totems. Les totems, voilà le totem orque avec la bannière de la orque de Warcraft 3, de la horde de Warcraft 3, tout ça on est trop bien, c'est trop cool. Aujourd'hui des totems chez les orques, personne n'est choqué. Bah ça c'est de l'appropriation culturelle taurène. Parce que qui a des, to des totems C'est les taurènes. Donc le chaman avec ses totems, c'est taurène. Tous les autres chamans avec leurs totems, c'est juste qu'ils récupèrent de la culture taurène. Je, je tiens à le redire, sans vouloir faire de la <coughs> de l'opposition, de mais gardez ça à l'esprit. Les enfin les, to les totems, c'est un truc Toren. Les orques, c'est à partir de Vania qu'on va leur mettre des totems. Ils n'avaient pas du tout de totems. À la limite, il y a aussi les trolls avec les balises, etc. Mais vraiment, sinon, c'est Toren. Donc voilà pour ce qui est du chaman Toren. Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est quand même une des des classes. On va pas se mentir, entre le chasseur, le guerrier chasseur. Le chaman est la troisième grande classe très représentative des toren. On tauren. C'est vraiment le... Quand on pense à Torren, on pense généralement aussi à torren chaman. Le moine, et eh bien comme j'en parlais, le moine c'est chaman druide, mais version très spécialisée de l'esprit. Et donc, et eh bien le côté, euh, on va s'occuper du cinquième élément qui est la vie, l'esprit, tout ça. Fonctionne très très bien. Les traumatismes tauren pour justifier un voyage en Pandarie euh, de et un développement panda, enfin, chez les pandarènes soit vous avez pas du tout fait de, de, de voyage en pandarie vous êtes juste bah, une sorte de druid chaman spécialisé dans l'esprit soit vous avez fait de voyage en pandarie les événements traumatiques pour les torrens il y en a aussi, un hein, Warcraft 3 évidemment mais les milliers d'années de guerre contre les centaures qui ont fait beaucoup de, beaucoup de morts ça fonctionne très très bien hein, pour justifier une, de calmer cette soif de, de guerre et de sang ça fonctionne très très bien aussi et encore une fois le côté euh, long, long coureur sans faire un voleur peut très bien fonctionner avec les moines aussi. En mode je me déplace très très vite, mais je suis un peu plus spirituel que combattant. Là où le combattant serait plus voleur, le spirituel serait plus moine. Donc euh, ça peut très bien fonctionner aussi à ce niveau-là. En termes de spé, que ce soit l'aspect euh, DPS ou l'aspect euh, heal, fonctionne très bien. Pour ce qui est du.. Pour ce qui est du.. Tu mettre brasseur, là on va un peu plus. Soit bah, vous êtes, euh, vous êtes euh, vraiment euh, un, imbibé, sans mauvais jeu de mots, de la culture, de la culture euh, pandarène, au contact de la culture pandarène vous avez euh, choisi de faire un peu ça. Soit le lien avec, euh, bah, juste il y a aussi des brasseurs tauren, hein, c'est pas déconnant. Hein. Ils font de la culture, de la récolte et tout, donc c'est pas déconnant non plus. Mais euh, c'est vrai que le maître brasseur marche peut-être un petit peu moins, il faudra plus la justifier vis-à-vis -vis de la, de la, du voyage en pandarie je pense, que les deux autres qui... Fonctionne très bien même si vous n'avez pas fait votre voyage en Pandari, quoi. Chevalier de la Mort tauren Alors <rire> Je pense que vous commencez à avoir l'habitude maintenant dans les SOS euh, le Chevalier de la Mort. Euh, du côté de la Horde, les Chevaliers de la Mort c'est compliqué, hein, on va pas se mentir parce que la plupart des races de la Horde, elles n'ont pas connu euh, le conflit contre le Fléau à la Troisième Guerre, notamment bah, les Zorks, les Trolls, les tauren en dehors des batailles du Mont Ijal, les batailles contre les morts-vivants, il n'y en avait pas tant que ça. <rire> Encore moins les tauren. Donc bon, un chevalier de la mort. En plus, à la base, première génération de chevalier de la mort, ça ne marche pas. Deuxième, faut avoir été un paladin. Vous allez me dire, il bah, y a paladin Tauren. Ouais, mais ce n'est pas les paladins tauren marche soleil pour le coup. Donc, chevalier de la mort, euh, première, deuxième génération, c'est un peu bye-bye. Hein Donc, euh, chevalier de la mort, troisième génération, celui où... Euh, vous pouvez relever en chute de la mort, je sais pas, moi Timmy, Timmy le, le villageois. Eh bien, pourquoi pas. Mais quand, quand est-ce qu'on a des conflits entre les le torré, les et le Fléau À part la bataille du Mont Hidal, il y en a pas des masses. Hein, avant War of the King, et euh, votre intro est censé se passer War of the King, Donc bon, donc bon, les torrents relevés par le Fléau, bon. Ça se compte sur euh, sur les sur les deux sur les deux mains, hein, genre... <rire> Donc bon, Chevalier de la Mort torraine, délicat, délicat, délicat de le justifier. Euh... On peut imaginer un marche soleil euh, qui est mort, mais... <rire> on va pas se mentir, on marche sur des œufs, hein, on se marche sur, sur des œufs avec Chez de la Mort C'est pas vraiment le combo classe-race, euh... je veux dire, Rêve de la Nuit, Drainade je euh, chevet de la Mort, bon... Euh... <rire> c'est technique, c'est technique, c'est très technique Donc euh, ouais éviter. <rire> éviter chez de la Mort En vrai ce qu'on pourrait partir, sur quoi on pourrait partir c'est plus euh, euh, Pourquoi pas une espèce de marcheur des esprits combattants.. Si vraiment, mais on, dans ce cas on sort vraiment du, du délire fléau chez de la Mort Mais plus sur un délire, beaucoup plus sur un délire euh, marcheur des esprits combattant qui serait une sorte de tourne-esprit, mais vraiment là on sort de l'identité fléau et on en fait pas un, vraiment un tauren mort-vivant, mais plus un tauren très lié à la mort, façon un peu les prélats de One Samedi euh, torraine, euh, euh, Troll, pardon, avec qui serait plus un. vraiment quelqu'un qui serait euh, un adorateur des esprits de la mort et en faire une espèce de ça ressemblerait beaucoup je dirais aux féticheurs de Diablo 3 en fait hein, l'idée qu'ils puisse arpenter un peu les terres, les terres d'ombre euh, parler aux morts directement et un hein, beaucoup plus prononcé que les marcheurs des esprits faire une espèce de marcheur des esprits vraiment combattant là ça marche pour jouer de la mort reine, mais même comme ça c'est quand même euh... C'est quand même un peu perché et vraiment pas du tout fléau. quoi, Vraiment, vraiment, vraiment pas fléau. Voilà euh, pour ce qui est des Torrens. J'espère euh, que vous avez... Alors je sais qu'elle est plus courte que d'habitude parce que bah, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les Torrens. Entre la généalogie tauren, euh, la vidéo sur euh, de Debunkage, sur les Torrens paladins et les Torrens Voleurs. Bah c'est vrai que ça m'a mâché le travail pour cette vidéo là, donc euh, je vous conseille voilà ces vidéos annexes du SOSRP tauren. c'est une race super intéressante les tauren. Euh, monture volante, d'ailleurs je l'ai pas dit mais ouais monture volante c'est très compliqué aussi pour les tauren euh, en termes de race, à part des dragons, il n'y a pas grand chose qui peut les porter, les Orocs, euh, ils leur ont mis euh, justement des rocs, donc euh, ces, ces aigles géants qui fonctionnent très bien dans l'idée, c'est vraiment une bonne idée pour lier ça aux tauren. le problème... C'est que les aigles géants, bah déjà je suis même pas sûr qu'il y ait des montures aigles géants en jeu, et le problème c'est qu'ils ont l'air tout petits pour des aigles géants, donc euh, c'est pas facile, pas facile. Et si vous faites un Marshall il y a peut-être récupérer Rukmar à World of Draenor, peut faire une espèce de... d'aigle, esprit aigle, mais ouais... Sinon, essayez de trouver des aigles géants, des trucs comme ça qui peuvent peut-être fonctionner pour des taurens parce que sinon c'est délicat. C'est là où Android, vous n'avez pas de problème parce que vous prenez votre forme d'aigle et ça marche très bien. <rire> voilà. Merci à tous pour euh, d'avoir regardé, et d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à aller voir les autres SOSRP évidemment et les vidéos que j'ai évoquées euh, concernant les taurens qui est une race vraiment superbe, qui est vraiment euh, très très bonne race, enfin une race super intéressante. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Lexus. Bonjour. Je suis Torren. Savez-vous qu'un tauren, on l'appelle... Quel est ce centaure à l'écran Va-t'en Va-t'en, démon Mais euh, voilà, il s'en va. Savez-vous qu'on dit d'un tauren que c'est un chou à Oui, nous sommes des chou Voilà, c'est comme ça qu'on s'appelle en Toraille. Bisous.